Ubi a vraiment bien t'a fait. Je ah, pas déconner. Je pense quand même, Florian. On t'a vu, on sait que tu bosses chez Ubi. Euh, euh, et que tu essaies, essaies de faire passer les messages <rire> subliminaux, là. On le sait. On a vraiment... Ils ont. Ils ont vraiment bien travaillé. <rire> <rire> <Your best -y rire> Remember it. Ok, donc qu'est-ce qu'on a sur cette nouvelle saison On a New Rewards, Unlock Rewards for each new rank. Je vais vous faire l'anglais parfait. Non, non on s'en fout. Unlock Rewards for each new rank achieved during the season. Mais le French accent. Mais je suis obligé d'avoir un French accent parce que quand j'ai pas d'accent et quand j'essaie de cacher mon accent français, après on vient me dire arrête de te la raconter, fils de... <rire> de <rire> on m'a dit ça il y a une semaine. On m'a dit tu peux arrêter avec ton accent anglais <rire> des nouvelles réwards, ok. Un nouveau rang a été ajouté. Ah, tous les rangs ont 5 divisions et il n'y a plus de game de placement. Vous pouvez squal avec tous vos amis, qu'importe la différence de rank. À voir dans les faits. Pour tout, à chaque fois que vous atteignez 100 points de rank, vous bougez d'une division jusqu'à atteindre le champion. Mais en gros, tu peux pas dérank. Donc si tu finis champion, tu chopes aussi le charme de, de saison bronze 5. Tu peux descendre, mais beaucoup plus lentement que de monter. 21 alpha pack, 7 cartes background. Bah du coup, tu peux indiquer ton rank. Donc comme sur League of Legends au final. Ok. Bah enfin, il copie les, les bons jeux quoi. Et ça me donnera peut-être presque envie de refaire de la rankade. Tout dépendra du cheat. S'il y a que le stream hack, ça va. S'il y a les deux, c'est mort. Les maps du coup, Favela est out. Et Nighthaven Labs est in. La couleur de la team maintenant s'applique à la couleur des gadgets utilisés, permettant aux joueurs de voir ce qui est amical ou des adversaires. C'est pas mal ça. T'en parlais samedi pour les daltoniens, on peut tout changer maintenant. Ouais, bah ouais, ouais, ouais, je... euh, ouais, ouais carrément. Cross-platform 5, euh, crossplay. Euh, les joueurs console peuvent maintenant jouer ensemble. Les joueurs Xbox peuvent jouer avec les joueurs PS4, peuvent jouer avec les joueurs PS5 de n'importe quelle Xbox de n'importe quelle PlayStation, ils peuvent jouer les uns contre les autres. Quoi. Le crossplay sur PC n'a pas bougé. Elle a un P90. Oh non. Oh non. Mais qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette merde Mais pourquoi les armes recyclées Et les viseurs Pas de 1.5. Ah ouais. Bah écoute, ça va être ça et ça. Hein. Ça fait un peu bizarre, mais impact du coup et caméra. Le P90 n'a aucun recoil depuis l'ancienne mage. Ah ouais Il est trop bien il y a tout qui part dedans. All C'est quoi cette arme de ouf T'as vu ce ledge en 1 de vitesse Mais il faudrait... Ça c'est de la merde par contre, ça c'est vraiment de la merde. Ça fait depuis 2017 et il faudrait que tout le monde soit en 2 de vitesse, 2 d'armure et qu'on arrête avec les armures et les vitesses au final. On veut, on veut que le jeu soit plus simple pour tout le monde Ok. Enfin pas plus simple mais moins compliqué à apprendre. Bon bah parfait. T'enlèves la logique de vitesse et d'armure. Merci, au revoir, bonne journée. Vas-y, vas-y. On est en duel, 1v1, tu utilises ton drone, reste 20 secondes. Mais c'est ouf Et tu me vois à l'autre bout euh... Bah là je te vois dans l'escalier, je t'envoie une un impact dans la gueule. Parce que j'ai pas envie de te piquer parce que tu m'as vu du coup. Ouais c'est à travailler mais moi qui adore Pulse Tu vois là j'étais à, à côté quand même Mais c'est hyper fort C'est hyper fort Ah puis P90 il est chambé Enfin c'est tout à fait le genre d'opérateur que moi je peux jouer Bon l'avantage c'est qu'ils ont mis un P90 Mais ils l'ont changé mais ça va C'est pas tant du recyclage que ça quoi Il voit tous les agents Non il voit juste des agents euh, Bah il va voir Jackal, il va voir Nock Il va voir IQ qui utilise son truc Prends une IQ ah bah ouais, je te vois méga bien. Hein. Et si je fais scan Ok. Et là, ça t'a pas pingé Non, moi j'ai aucun ping. J'ai aucune info, mais moi je te vois avec IQ euh, par contre quand t'es sur ton gadget. Ah ouais, donc on est tous les deux à se voir là, là. Là, je te vois à travers le mur, ouais. Ah, ouais, moi aussi je te vois. <rire> euh... Alors revanche toi, tu peux tirer. Ouais. Ah, ouais, que... ouais. Moi je peux pas. Hein. Plante le désamorceur. <rire> je te vois Attends, arrête, arrête, arrête de le planter c'est ouf quoi, tu le, tu le plantais là, ouais, je ça. vois toujours le ping, vas-y plante ah, four eliminated. Mission successful. Oh le wallack, tu peux pas jouer <rire> Mon gars tu peux pas planter, tout ce qui va être électrique t'es obligé de te dire What the fuck, faut pas que j'utilise ça, ça, ça ouais, là je te vois bouger Ok stop oh. et, et là là je fais quoi Ça se recharge vraiment c'est loin ça à l'hôtel oh, les smokes elles ont changé Genre On dirait une smoke à la Valorant, On dirait brimstone Et qu'est-ce qui se passe du coup si je fais ça Là là Là tu me vois Ouais Ok là tu me vois plus Là, je te vois au milieu en train de poser là. Ok, donc tu vois là, là, tu coup, vois la vois. charge Ah ouais, elle est pile, pile au milieu. Ok. Et là, t'as vu tout quoi Ouais, Tu la vois pendant tout le truc. En fait, dès qu'elle est posée, dès que j'ai en main, euh, je la vois. Oh là là là là là là C'est hyper hyper strong. C'est le meilleur opérateur depuis OSA je pense. Tu la mets, tu la mets avec Bandit et dis gauche, droite, gauche, droite. Bon après, ça c'est un peu terminé quand même. Les maps maintenant font que Bandit Tricks, bon, ça se fait moins quoi. Pour un hello jusqu'à plate. C'est un nerf de termite. Azami, elle était bien aussi cette année. Ouais Azami était bien. Son gadget est juste moche, mais elle était pratique ouais. Donc bien sûr je te vois pas là. Buck ça aurait aucun sens. Ok normal. Ensuite du coup, peut-elle détecter les gens boostés par Finka Ah ouais parce que ça utilise des xeno euh, nano machin quoi. Et là du coup pourquoi t'as pris Buck toi Je sais pas, je voulais juste voir tout ce qui était destructible un peu dans la map mais... Ah ouais bah vas-y, bah fais-le quand t'es pas en lag Fais-le sur ton temps libre. Au coin. Voilà oh je préfère. Euh. Non. Euh Du coup. Tu vois le diffuse quand je le lâche par terre Attends, oh, je... excuse-moi, c'est bon, je suis là. Ah, mais le diffuse quand il tombe, je le vois en plus, quoi. Et il est pingué, du coup. Oh là là là, c'est hyper strong. Les caméras donnent quoi Ouais, bien vu, tiens Euh. En... Waouh Il y en a beaucoup, hein. Putain, la vache, ouais. Beaucoup, c'est le cas de le dire, ouais. On dirait vraiment le catwalk de, de Clubhouse. Hein. Waouh, le nombre de caméras. Après, bon t'en as trois à l'extérieur qui sautent quoi. Il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Ah ouais, c'est bleuté du coup. Ouais. En fait, je te vois toi du coup pas en train de bouger et de... Mais tu la... me vois moi pas en train de bouger Ouais, je vois ton, ton téléphone. Tu peux plus rien utiliser maintenant. Elle, elle se balade, elle va être pire que Pulse en jouant sur la verticalité quoi. Heureusement qu'ils lui ont pas collé un C4 hein. Euh, tu te balades, tu distribues des C4 comme ça, tac tac. Viens on fait un billard. Ok. J'ai gagné.